était malade toute la nuit. J'ai chié euh, tous les rêves, tous les rêves de ma vie. J'attendais Tape, frappe, frappe à la porte euh, que je trouve, que je t'ouvre jusqu'à euh, jusqu la horte, mais je suis resté seul, seul à me demander. Demander si je t'aimais encore alors quand j'ai su j'ai su ton mensonge euh, qui a qui a bouleversé je Messonge, messonge. Toi en qui je croyais, hein. ah, euh, tu t'es noyé, je t'ai tué n'a pas tapé à la porte je t'ai laissé comme morte et je et, et je ne t'ai plus côtoyé que par la force de mes pensées. Je t'ai noyé. Ouais. Mmh. ouais. Ouais, ouais, ouais. Je t'ai noyé à traîner dans les égouts des quartiers. On Fini par en avoir le goût les mecs dans la rue m'ont choyé bien plus que toi nu Je alors gère gère dans la rue plutôt que sur une étagère tu es bien la seule à qui je peux penser qu'avant de me jeter dans un lit tu m'as non, si. Je voudrais euh, T'en voir encore euh, Je voudrais te voir Tant encore Te voir tant dans, Te voir tant encore Te noyer Dans ta ténébreuse vie De traîner À qui j'ai fait confiance et tu m'as sorti des ronces de mes yeux qui me piquent à jamais alors je voudrais te voir noyer à jongler avec les vagues de la marée et que mes rêves finissent enfin, enfin de toi, à jamais.